Sur cette image satellite, on observe une situation au-dessus de la Méditerranée avec un vent du nord-ouest qui crée sur les reliefs de la Corse et de la Sardaigne des alignements de nuages de forme régulière qui sont le signe de la présence d'une onde orographique qui se forme au passage du vent au-dessus du relief. On observe que ces alignements de nuages sont de forme linéaire et perpendiculaire au sens de déplacement du vent. On observe également que l'onde orographique est une onde stationnaire, c'est-à-dire qu'elle reste liée au relief.